Bonjour les amis de la poésie, un nouveau rendez-vous est fait pour vous. En effet, au Roosevelt à Évreux, rue Franklin Roosevelt, tous les deuxièmes euh, vendredis du mois, de 18h à 20h, des amoureux de la poésie se retrouvent pour énoncer leur texte préféré. Toi tu bases comme une reine. Et c'est un compliment que j'ai pas l'habitude de faire à la légère.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 Ça les intéresse, ça entre dans son créneau, Foute ça les azinés. Et voilà, les amis de la rime, les amis du verbe, les amis de la poésie, vous savez quoi faire le deuxième vendredi soir du mois.